Bonjour, je vais vous présenter l'utilisation du Platinum 9 et comment assurer sa maintenance. Le concentrateur d'oxygène Platinum 9 est un concentrateur stationnaire pouvant assurer un débit d'oxygène continu jusqu'à 9 litres par minute. Branchez le cordon secteur. Allumez le Platinum 9 en appuyant sur le bouton marche-arrêt. Ajustez le débit du Platinum 9 sur le débit prescrit. Raccordez votre canule nasale à la sortie d'oxygène. La concentration d'oxygène délivrée est contrôlée en permanence par le Platinum 9. Tous les concentrateurs Platinum 9 peuvent être raccordés à un système HomeField 2. Le HomeField 2 avec le Platinum 9 permet aux patients nécessitant un débit inférieur ou égal à 5 litres par mille minute de déambuler. Les filtres caissons sont situés sur les côtés du concentrateur et doivent être nettoyés par l'utilisateur au minimum une fois par semaine à l'eau tiède savonneuse et remis sec sur l'appareil. Le filtre d'admission est situé derrière la trappe d'accès au filtre sur le côté de l'appareil. Le filtre d'admission doit être vérifié et remplacé si besoin tous les ans.